Bonjour ou rebonjour à ceux que j'ai déjà vus. Euh, on va parler un petit peu de plan d'exécution. Bon, euh, je suis Pierre Giraud, euh, je suis désolé, je ne suis pas développeur. Oh, zut <rire> Je ne suis pas DBA, je suis un. Je suis un développeur, <coughs> désolé. Euh, je travaille donc pour, euh, pour Dalibo depuis maintenant deux ans et demi. Et je suis euh, voilà, dans l'équipe plus développement. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les interfaces. Et euh, bah, j'ai pu mettre, en tout cas, j'espère à profit, mes compétences euh, pour développer un outil dont je vais vous parler tout de suite. Euh, il était donc une fois <coughs> Explain. Explain, euh, analyze, Select euh, ma requête, et, et ben, le plan d'exécution qui, qui euh, en découle. Et ça ressemble un peu à ça, donc il euh, y en a certains d'entre vous qui, euh, qui savent de quoi ça parle, euh, je pense pas qu'il y en ait qui soient capables comme ça tout de suite en lisant ce truc là, de savoir où est-ce qu'il y a un problème, bon moi encore moins que vous probablement, c'est quand même assez difficile à, dire, à lire, hein on est d'accord euh, Vous connaissez certainement cet outil-là qui a déjà entendu parler de explain.dps.com Un certain nombre, un outil qui existe depuis un certain nombre d'années et qui permet d'afficher des informations. Alors, Il représente le, le plan d'exécution et les différents nœuds qui sont représentés par des lignes et puis il fait une analyse ben, de la durée inclusive correspondant à, à, au temps d'exécution de chaque nœud, euh, et puis éventuellement le nombre de, de, de fois euh, de, nombre de lignes, pardon, excusez moi, et puis éventuellement par rapport à ce que le plan, euh, l'optimiseur avait prévu euh, de, de, de retourner comme ligne, euh, combien de fois euh, en plus ou en moins euh, il s'est trompé sur son estimation initiale. Alors cet outil-là, je pense, est quand même réputé, il existe depuis longtemps, il fonctionne très bien, il est très simple. Euh, il est maintenu, son développeur euh, continue à le, à le développer, euh, je m'en suis beaucoup inspiré, il est pratique, il est simple. Seulement, c'est pas très sexy, donc c'est un petit peu, euh, voilà, un peu brut, euh, les informations sont affichées de façon un petit peu brute. L'affichage est relativement limité. Euh, et euh, malheureusement il n'est pas intégrable, donc c'est un site, un service euh, qui est disponible, vous collez votre plan d'exécution et euh, vous avez le résultat. Euh, vous ne pouvez pas l'intégrer dans une autre application. Et enfin j'ai noté euh, que c'est disponible sur le web, alors ça peut gêner certains pour des problèmes de sécurité de euh, transférer leur plan d'exécution sur ce site. Malgré tout il est possible de dire à DPEZ, qu'on appelle souvent DPEZ. Euh, de ne pas stocker, euh, stocker le plan d'exécution, alors plutôt il est stocké mais il n'est pas historisé, il n'apparaît pas dans la liste des, des plans d'exécution et vous pouvez ensuite une fois que vous avez fait votre analyse euh, le supprimer de la liste qui est stockée dans la base de données. Malgré tout je pense qu'il y a certains qui ne souhaitent pas envoyer leur, leur plan d'exécution euh, comme ça sur le web pour des problèmes de sécurité, pour ne pas donner d'accès à leurs données. Certains ont peut-être déjà entendu parler de PEV, qui veut dire Postgres Explained Visualizer. Est-ce que parmi vous, certains ont entendu parler de PEV Ouais, peut-être les mêmes à peu près. Euh, voilà, qui existe depuis un certain temps aussi et qui permet d'avoir un affichage un petit peu plus, un petit peu plus sexy, euh, avec une représentation complètement différente. Et cette fois-ci, on voit bien l'arborescence. Et euh, certaines informations sont mises en évidence avec, bah, par exemple, le nœud le plus le plus long euh, dans le, dans le temps d'exécution, euh, celui qui a le coût le plus important, etc., etc. Euh, donc cet outil est sympa, il est largement plébiscité. Alors évidemment le, le nombre d'étoiles sur GitHub ne veut pas dire grand chose, mais quand même on, on note qu'il a il a une certaine notoriété. Il est relativement sexy et moderne, on va dire. Il utilise des, des technologies un peu modernes et on trouve qu'il met assez bien en évidence les informations. Donc évidemment, on peut, voilà, certains peuvent préférer Dépès. Et c'est un, un service qui fonctionne uniquement dans le navigateur. Il n'y a pas de stockage dans une base de données. Euh, voilà. Donc pour certains, c'est un peu rassurant. Euh, c'est un, un, peut-être un, un avantage par rapport à Dépès. Ça peut aussi être un, un inconvénient. On va le voir plus tard. Euh, malheureusement, ce projet est euh, visiblement abandonné, ça fait trois ans que le développeur n'a pas donné signe de vie. Alors euh, quand je dis pas du tout, il y a un certain nombre d'issues et de, de pull requests euh, de demandes de fonctionnalités, ou même des fonctionnalités qui ont été développées qui, bah, qui ne sont pas intégrées. Donc clairement, euh, voilà. et on sait pas ce qui s'est pas passé. Et puis il n'est pas non plus intégrable, dans le sens où euh, on peut pas utiliser ce qui a été fait pour l'intégrer dans un autre site web, dans un, dans un outil par exemple de, de monitoring, de, de supervision. Alors, la raison pour laquelle je me suis intéressé à ces deux projets, c'est que nous, chez Dalibo, on avait besoin euh, d'intégrer ben, un visualisateur de plan d'exécution dans ben, nos outils, notamment Themeboard, de là que c'est parti, euh, outil de, de, de supervision qu'on a développé en interne, qui est disponible open source sur GitHub. Et on voulait ben avoir un module, un plugin qui nous affiche des informations sur les, sur les requêtes lentes. Qui dit requêtes lente ben Souvent on a la requête correspondante et éventuellement un plan d'exécution, c'est ce qu'on souhaitait faire. Et pour rendre le plan d'exécution plus facile à lire, ben on voulait un outil qui aide un peu à la visualisation. Donc ça c'était l'idée de départ et il fallait quelque chose qui soit intégrable. Donc Timboard étant un outil, une application web, ben on voulait quelque chose qui puisse être intégré facilement. Euh, dans, dans Themeboard. Euh, moi, ben, sur cette idée-là, je me suis dit, ben, si c'est intégrable dans Themeboard, si ça se trouve dans d'autres outils, ça peut être utilisé aussi. Donc, étant développeur avec des frameworks Python notamment, ben, je me suis dit, il y a des, des bugs toolbar par exemple qui sont intégrés dans les, dans les frameworks, notamment Flask. Euh, et ben, pourquoi pas, on a des requêtes, on a éventuellement la, la durée des requêtes, pourquoi pas aller plus loin et puis afficher aussi un plan d'exécution. Euh, voilà, pour, pour le développeur, ça, ça peut être sympa. Le besoin aussi, c'était de continuer d'avoir un outil qu'on puisse maintenir et notamment qu'on puisse faire évoluer en fonction des, des différentes versions de PostgreSQL et les différentes ben, nouvelles fonctionnalités, notamment des types de nœuds qui pourraient apparaître. Et puis, ben, j'avais déjà en tête des ajouts fonctionnels, notamment par rapport à DPS et par rapport à PEV. Donc, j'ai pris la décision de proposer de faire un, un POC en réécrivant PEV pour pouvoir le rendre int intégrable. Donc, en faire un module, un composant web ça m'a pris vraiment très peu de temps parce que le code de PEV est, est très bien écrit euh, et ça a été facile pour moi de le, de le reprendre et de le réécrire pour en faire un, un module à part entière. Et c'est de là qu'est apparu le, le nouveau, nouveau projet que j'ai choisi de nommer PEV2. Je n'ai pas eu beaucoup d'inspiration, mais c'était peut-être le plus simple pour ne pas perdre les gens. Voilà. Et ben PEV2, en quelques jours, ça a déjà ressemblé à ça. On retrouve quasiment ce que ce qu'il y avait dans, dans PEV, et vous avez déjà l'URL mais je vais la remontrer plus tard. Euh, donc j'étais super content et là je me suis dit ben chouette, ça a été super facile à, à, à faire, et bien allons plus loin. Et donc j'ai commencé déjà à, à, faire des nouvelles, à, à rajouter des nouvelles choses et en très peu de temps, ben, au lieu d'avoir euh, le système d'affichage de PEV euh, relativement simple, euh, typiquement les durées au lieu d'avoir juste le nœud le plus lent et de le mettre en, en gros en rouge bah, je me suis dit peut-être que on pourrait avoir un dégradé de couleur comme dans DPS avec, allant du jaune au, au rouge et là ben, voilà, typiquement j'ai des nœuds pour lesquels les durées sont un peu plus élevées que le reste, le reste du plan bon, je, vais, je vais rentrer dans les détails éventuellement plus tard euh, partant de là bah, je me suis dit bah, je peux commencer à rajouter les fonctionnalités auxquelles j'ai pensé et bah, je vais faire le, un, peu, un peu tour un peu rapide de, de, des fonctionnalités en question et de voir euh, éventuellement les différences qu'il peut y avoir euh, avec PEV. La première chose, donc un certain Guillaume, euh, que, je, que, que je cite ici mais je, on ne connaît pas son nom, euh, m'a dit à euh, moi si, si c'est pas capable de lire un plan en format texte, euh, moi c'est pas la peine. Donc PEV était capable d'interpréter un plan, mais au format JSON, Alors, ben, que quasiment personne utilise, sauf ceux qui développent des visualisateurs de plans d'exécution. Et la plupart du temps, c'est ça que vous avez. C'est relativement plus facile à lire que le JSON. Et PEV, PEV a été cantonné au JSON. Euh, bien, je me suis dit, ben, pourquoi pas, DPEV est capable de lire du plan au format texte. A priori, PEV2, on doit être capable de le faire aussi. Donc je me suis un parseur, un parseur texte pour le plan d'exécution. Je me suis énormément inspiré de ce que fait DPEZ. Il a fallu que je trans, euh, transcrive en fait ce, qui, ce qui est fait dans son code pour le faire euh, en JavaScript. Mais voilà, ça marche. Et là, Guillaume m'a dit, « Ah, ben bah, ouais, bah, peut-être que ça va pouvoir m'intéresser. » Bon, il en fallait encore beaucoup plus. Hein. Il fallait que ce soit <coughs> plus évolué quand même pour qu'il puisse euh, daigner euh, avoir, euh, avoir un intérêt pour PEV2. Mais, mais j'y viens, hein, j'y viens, j'y viens. Ah non Deuxième, deuxième chose que j'ai voulu faire, parce qu'on s'est dit OK, PEF 2, PEF c'est bien, mais euh, la représentation en fait elle est sous cette forme arborescente, et c'est un peu euh, pour les personnes qui connaissent des DPS, et qui connaissent la, la structure euh, au format texte d'un plan, euh, j'ai souvent eu des remarques en me disant, ouais mais moi j'arrive pas à lire de cette forme là, et je préfère, la, je préfère le truc qui est euh, les lignes les, un, les unes en dessous des autres. Dans PEF 2, euh, vous pouvez choisir entre ce format là, que j'ai appelé 2D, en ben, un format plus classique, qui ressemble un peu à ce qu'on trouve dans, dans DPEZ. Voilà, ça c'était relativement simple aussi à faire, un petit peu de CSS, et puis, euh, et puis on s'en sort, euh, sort facilement. Donc voilà, pour ceux qui préfèrent cette option-là, vous verrez dans les options d'affichage, de, de, de, vous pouvez choisir. Ensuite, ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir euh, la liste des issues qui étaient, euh, qui étaient en cours sur, sur le projet PEV, et je me suis dit, ben, est-ce qu'il y en a certaines que je peux prendre en compte et une concernait le parallélisme. C'est vrai que, alors, ni dans DPS ni dans PEV, on peut voir concrètement où est-ce qu'il y a du parallélisme qui est qui est mis en œuvre. Et voilà. Et donc j'ai choisi ben, une représentation qu'on voit peut-être pas très bien ici sur sur l'écran, avec, ben ici, ben des un stacking en fait qui représente les nœuds pour lesquels un certain nombre de workers ont, ont été ont fonctionné. Et on peut même voir le nombre de workers et on peut mettre en évidence le fait que, bah, éventuellement, pas tous les workers n'ont été, euh, été exécutés pour la requête en question. Euh, donc ça c'était une nouvelle fonctionnalité qui est déjà, qui est déjà disponible. Ça fonctionne. Euh, ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, PEV, euh, PEV n'affiche que le nœud le plus long le nœud le plus coûteux ou le nœud pour lequel le nombre de lignes a été le plus grand. Je me suis dit, c'est un, un peu restrictif. Je me suis dit, je préfère quand même ce que fait DPS, c'est-à-dire un dégradé de couleur qui, qui permet ben, de mettre en évidence facilement euh, certains nœuds, mais pas uniquement un. Et donc j'ai repris le code couleur, tout bêtement, du orange au rouge. Bon, là, il n'y a pas de rouge. Mais ici, ben, voilà. on voit quand même que pour ce nœud-là, il y a une durée peut-être anormale. Celle-ci... ben euh, la, la durée est encore plus grande, mais aussi on peut le voir pour, le, pour les coûts. On n'a pas un nœud qui est mis en évidence pour chaque, chacun, des, chacun des paramètres. Un des points importants dont j'ai parlé, c'est que je voulais, être, je voulais être sûr que je pouvais utiliser PF2 comme composant. Et donc ça, c'est vraiment un truc important. Euh, et donc bah, c'est le cas. <coughs> euh, PEF2 est disponible comme un composant NPM que vous pouvez intégrer dans une application. Donc si vous connaissez des développeurs ou s'il y a des développeurs ici qui sont intéressés pour l'intégrer dans un outil, par exemple de supervision, dans un outil de debug pour, euh, pour un framework par exemple, vous pouvez le faire. Ah. Ça c'est en résumé ce qu'il faut faire, donc euh, PEV2 est écrit en, en, avec le framework Vue.js, bon j'ai choisi celui-là parce qu'il me plaît, et euh, avec quelques lignes de code vous pouvez, en, dans l'HTML, intégrer votre, votre plan de cette façon-là. C'est ce qui est fait, euh, en fait, dans, je crois que je après. dans cette application, euh, qui est une petite application qui fonctionne uniquement dans le navigateur, qui est une, une application d'exemple de l'intégration comme composant de, de PEV2. Vous pouvez tout de suite l'utiliser. Euh, C'est celle qui est la plus à jour par rapport au développement dans PEV2. Euh, et voilà, et ça, ça, ça montre exactement comment il faut faire. Il y a aussi un exemple dans la documentation pour savoir comment, comment on peut faire. Il n'y a pas de rétention, donc il n'y a aucune, aucun stockage dans, dans PostgreSQL, nulle part. Et vous pouvez même euh, arriver à le faire fonctionner hors ligne, a priori. Même si je compte je compte travailler là-dessus et avoir un fichier HTML unique qu'on puisse transporter sur une clé USB. Euh, c'est les trucs dont, dont je, sur lesquels j'ai envie de travailler. Euh, L'intégrer dans nos outils à nous chez Dalibo c'est bien, mais euh, j'ai la preuve que c'est utilisé ailleurs. Euh, donc Dimitri récemment l'a intégré sur son site web euh, et a priori il n'a pas eu de soucis, donc ça fonctionne voilà, c'est la preuve. Donc j'attends d'autres preuves que des gens l'ont intégré dans, dans, des, dans des applications existantes, mais voilà, ça fonctionne. Je ne m'attendais même pas à ce que ça aille aussi vite, en fait, pour être honnête. Mais surtout, euh, ce que je vous invite à utiliser, c'est ce site-là, qui est le service qu'on a mis en place chez Dalibo. Donc sur ce site-là, vous retrouvez un peu l'équivalent de ce qui est fait dans Dépès, c'est-à-dire euh, vous pouvez envoyer vos plans d'exécution ils sont sauvegardés de façon anonyme dans le sens où euh, on n'a pas la liste des, des plans qui sont affichés dans, dans l'application. Et vous pouvez partager, donc il y a une URL qui sera unique avec votre plan d'exécution. Vous pouvez aussi l'effacer, il euh, y a un lien qui vous est fourni pour effacer ce plan d'exécution. Et voilà, vous pouvez le partager, le montrer à d'autres utilisateurs, euh, des gens de votre équipe, euh, pour, pour comparer éventuellement. Euh, donc je vous invite à noter cette URL et à l'utiliser dès que, dès que vous en avez besoin. Euh, ça ressemble à ça. C'est joli. <rire> euh, J'ai volontairement fait en sorte que l'aspect général soit, soit différent. C'est de mon côté que ça ne fonctionne pas Ça devrait être mieux. Et vous pouvez également, comme des pèzes, envoyer vos plans d'exécution avec une requête en poste. Donc euh, plutôt que d'intégrer pf 2 dans votre application, vous pourrez très bien choisir. Euh, bah, via une requête avec un post, bon là c'est en curl, mais vous pouvez utiliser autre chose, euh, l'application va s'ouvrir avec, avec votre plan d'exécution. Ce qui n'est pas le cas de PEV, euh, Pev, il fallait copier-coller euh, le contenu du plan d'exécution. Alors, dans les trucs euh, qui sont en cours de travaux, mais euh, et que j'aimerais bien pouvoir arriver à montrer prochainement, euh, c'est une représentation simplifiée, ben, typiquement des plans d'exécution, ou du nombre de lignes, mais sous forme synthétique pour qu'on ait tout de suite la vision de ben, quel est le nœud qui prend le plus de temps. Voilà, et apparemment ça c'est quelque chose qui, qui, qui plaît beaucoup. On m'indique que j'ai plus beaucoup de temps, mais je vais peut-être passer à une démo euh, live. Est-ce que, est que jusqu'à maintenant vous avez des questions Ah, il y en a. Oui, euh, PEV indiquait, euh, là vous, a, vous avez dit que ça indiquait les, les, les temps les plus courts, mais PEV indiquait, quand on faisait un Explain Analyse, les mauvaises estimations. Euh, il le fait aussi ça a été, La fonctionnalité a été reprise ouais. Et une deuxième question, est-ce que Guillaume elle l'utilise alors <rire> euh, La réponse est oui, et même dernièrement, alors je, je voudrais le citer, je pourrais retrouver le mail, il m'a même dit, euh, euh, D'ephes se trompe. Typiquement, c'était un, un plan d'exécution avec des, euh, du parallélisme, et ne fait pas forcément le boulot qu'on attend. Et il m'a dit, euh, Pev2 me montre exactement ce que je voulais voir. Kudos, il m'a mis. Kudos pour l'exclamation. Donc euh, là, je, je suis fier. Euh, les estimations, je dois bien en avoir un quelque part. Euh, oui, évidemment, je ne suis pas sur le bon truc. Pardon. Non, je vais en prendre un au hasard. Il y a un certain nombre de plans d'exécution qui sont montrés. Voilà, les estimations, elles sont là. Et typiquement, euh, typiquement ce nœud, on voit qu'il a été euh, surestimé de 74 fois. Et si on va aller voir le détail, donc les lignes qui avaient été prévues, ah, ça faut que j'améliore, hein. c'est pas très facile à lire. Euh... Alors, ben les, les lignes qui avaient été prévues d'être retournées, c'est 816, et il n'en a retourné qu'une. Non, il en a retourné 11. Donc on a aussi cette, cette différence d'estimation des, des lignes. Est-ce qu'il y a d'autres questions tant que j'y suis Sinon je fais je fais un tour de la démo euh, rapidement. Est-ce qu'il y a un, un effort qui est fait au niveau du développement pour euh, l'intégration peut-être avec PGAdmin ou des choses comme ça C'est à dire que, que je suppose que eux, ils ont les mêmes problématiques sans, sans, oui, sans troller sur PGAdmin4 et, et ouais, tout J'ai pas visé PGAdmin4 en particulier, mais s'ils veulent le faire, ils peuvent. Bon après voilà, j'ai utilisé Vue comme framework, mais a priori ça peut être isolé. Je... Moi j'ai fait... Je suis parti là-dessus en me disant, il bah, y a des outils qui vont l'utiliser. Je n'ai pas visé PGAdmin en particulier. Sachant qu'ils ont leur visualisateur. Je... Mais s'ils reviennent vers moi ils me disent vu ça me plaît pas, ils me ferait un autre framework, peut-être euh, je pourrais faire quelque chose. J'en sais rien. A priori, c'est pas si compliqué que ça de prendre autre chose. Pourquoi pas Oui, est-ce que c'est pérenne et qui a le droit d'utiliser ben, pérenne, tant que je travaille dessus et que d'autres personnes travaillent dessus également. Euh, a priori, il n'y a pas de problème. Euh, J'espère qu'il y aura d'autres contributeurs. J'ai déjà eu des retours intéressants, euh, surtout des issues, mais, mais aussi des gens qui sont intéressés au développement. Là, j'ai vu que Dimitri n'a pas eu trop de soucis pour l'intégrer, donc a priori, c'est que ce pas trop mal fait. La pérennité, ben, elle dépendra de la communauté qu'il y aura autour. Et la deuxième question, c'était droit de l'utiliser, c'est open source, c'est licence Postgres donc aucun souci, allez-y. Euh, pour la petite histoire, il y a un projet concurrent qui s'appelle PG Moustard, dont certains ont peut être entendu parler, alors qui lui, euh, il y a un business model derrière, il n'est pas open source. Mais euh, je sais qu'il y a un utilisateur notamment qui utilise les deux. Et régulièrement, il ouvre des issues de leur côté ou de mon côté, enfin de mon côté, du côté de PF2, pardon. Et, euh, et ça fait avancer les projets un peu de façon concurrente, mais de la bonne concurrence, on va dire. Quand est-ce que PF2 sera intégré dans ThemeBoard Alors, j'ai déjà fait l'intégration de PF2 dans ThemeBoard, mais c'est dans une fonctionnalité qui, pour l'instant, euh, prend un peu de temps, les slow queries, qu'on aimerait sortir. Euh, malheureusement, on est tombé un peu sur un os. Euh, donc, on aimerait pouvoir travailler dessus. Euh, voilà, ça demandera, ça demandera le temps que ça demandera, je ne sais pas. C'est très lié à ce plugin là, on pourrait l'intégrer dans un autre plugin plus simple on va dire mais pour l'instant c'est le, le problème de stocker un certain nombre de queries qui, qui, le volume de données qui, ont, qui sont récupérées par, par Themeboard qui nous a bloqué J'ai décidé de continuer le développement de PF2 parce que ça me paraissait intéressant mais... Il y a encore d'autres questions je fais un tour rapide des trucs peut-être qui, qui valent le coup. Euh, je montrais le diagramme, hein. là je suis sur ma version de développement. Euh, donc là, on a, on a clairement des nœuds qui, prend, qui prennent plus de temps que les autres. Mais on peut aussi euh, choisir d'afficher bah, par exemple les buffers. Et donc là, c'est les shared buffers. Et on a, voilà, on a le détail également de ce genre de choses. C'était une demande qui est, qui est ressortie euh, sur, euh, sur GitHub. Euh, nombre de lignes par exemple. Euh... voilà C'est ce sur quoi je suis en train de travailler. Il se trouve qu'on a découvert des choses intéressantes sur euh, les temps tels qu'ils sont affichés dans le plan d'exécution. Et euh, là j'avoue que sans l'aide d'un consultant chez nous, euh, je me serais bien planté. C'est un peu plus compliqué qu'il n'y paraît. Euh, donc il ne faut pas non plus représenter n'importe quoi. Euh, je parlais de requêtes parallèles. J'en ai deux exemples. Euh, soit en verbose, c'est-à-dire qu'on a les informations sur les workers eux-mêmes. Donc on a, on a le détail pour chaque worker. Euh, là on voit, je l'ai fait exprès, je crois que j'ai triché un peu, euh, on avait un certain nombre de workers qui étaient prévus. Donc on a quatre workers qui étaient prévus de fonctionner, et en fait en réalité seulement deux fonctionnait. Donc peut-être que là il y a une info, un indice, il faut peut-être aller chercher un peu plus loin. Euh... On peut afficher les coûts pour ceux que ça intéresse. Donc là on a un coût très élevé pour celui-ci, il apparaît en rouge. Bon voilà c'est une information qui peut qui peut vous servir. Euh, on a l'accès à la source, ce qui n'était pas le cas encore il y a quelques semaines. La source du plan, bon là c'est en format JSON, c'est pas forcément très pratique. J'envisage de retransformer le JSON en texte pour que ce soit plus lisible pour certains. Je vais peut-être afficher celui-là. Là, on voit des nœuds qui sont non exécutés. Ça, c'est des choses qui n'existaient pas dans PEV, dans Pev, le never executed. C'est quelque chose qui apparaissait dans la liste des issues. Quelqu'un a dit un jour, ouais, mais là, en fait, celui-là, il n'est pas exécuté. J'aimerais savoir qu'il n'est pas exécuté. Donc, c'est des choses que j'ai pris en compte. Euh, le mode classique avec cette, euh, cette vue euh, sous cette forme là je continue, il y a, a d'autres personnes qui ont des questions au fur et à mesure je, je, je... Ah, il ne faut pas hésiter ah, il ne faut pas hésiter sauf que <rire> euh, si vous n'avez pas de nouvelles de moi pendant quelques semaines c'est normal, je serai en train de compter, de compter des oiseaux et des papillons dans la, dans la forêt vierge donc il ne faudra pas s'étonner mais ouvrez les tickets, j'y répondrai quand je serai de retour. Si je ne me fais pas manger par un serpent. Est-ce que vous avez encore des questions Vous voulez voir plus de choses Il y a un affichage, alors peut-être que les gens l'ont pas vu. Euh, comme celui-ci. Je vais prendre un plan volontairement très gros. Celui-ci. Et on peut avoir un affichage réduit de la totalité. Euh, d'un seul coup d'un seul. Ou bien on peut... S'il y a une partie du plan qui ne nous intéresse pas, on peut la réduire. Ce n'est pas très facile à lire. Voilà. Et on peut, on peut réaugmenter cette partie-là en question. Voilà. Sur un très gros plan, c'est pas facile. Voilà. Et on peut voir certaines informations. Euh, dans cette version de développement, euh, on ne peut pas voir les diagrammes, mais ils étaient encore disponibles. Ils sont encore disponibles dans la version en ligne. Je ne sais pas, il me reste du temps encore Mettre du temps Non, j'ai fini. Donc je vais devoir laisser la parole à mon. à, à, à l'orateur suivant. Je pense que j'ai fini.